Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tour de magie de John Bannon. Mais attention, restez avec moi jusqu'à la fin car j'ai une annonce à vous faire. Bonjour Brigitte. Bonjour Pascal. Voudrais-tu, pour une fois, rentrer dans tes rêves Ah, oh, bien sûr. Alors avec un jeu de cartes, mais avant tout, j'aimerais que tu fasses le vide dans ton esprit. Oui. Fais bien le vide dans ton esprit mm -hmm. et imagine que tu as dans ton esprit un jeu de cartes. Oui. À un jeu de 52 cartes. Mmh. Imagine. J'imagine. Et que à partir de ce jeu de cartes, tu retires, tu penses à une carte. Mais attention, pas n'importe quelle carte. Les jokers, tu, tu n'y penses pas. D'accord. D'accord mmh. Car les jokers, tu es d'accord avec moi, sont des cartes universelles. Mmh. Tout à fait. D'accord D'ailleurs, je vais les laisser là sur le tapis, bien en vue. Ils vont nous servir dans un deuxième temps. Mmh. Ça y est, tu as une carte en tête mmh. Oui. D'accord. Voudrais-tu pour la première fois annoncer à nos téléspectateurs ta carte Le 5 de cœur. Le 5 de cœur Oui. Je vais prendre de ton esprit le 5 de cœur, le déposer sur ma main et le rendre invisible. Mmh. C'est fait. Je sais que tu ne me crois pas. <rire> Franchement, ouais. Alors, ce que je vais faire, maintenant qu'il est invisible, je vais le reprendre et le remettre dans le jeu. D'accord. Et je vais le ressortir, le 5 de cœur. Le 5 de cœur. Oui. Où est-il Vu qu'il est invisible, ce n'est pas évident. Ah, ici, il est là. Voilà, c'est fait. Il est ici. Vous ne croyez pas Regarde, je prends le 5 de cœur et je le mets entre les jokers. Ah ouais C'est magique, non Oui, c'est fou, je <rire> dirais. Non, ouais, c'est fou, mais c'est pas très magique parce que tu vois rien. Mais non. Alors, regarde. Avec les jokers, je vais essayer de rematérialiser ta carte. Ah, Redonner oui. naissance à ta carte. Mm -hmm. Simplement en faisant un geste magique comme ceci. Ne clignez pas les yeux, regardez. Car maintenant, entre les jokers, la naissance de ta carte. Une carte blanche. C'est déjà un bon début quand même, non Tout à fait. Et après la naissance de ta carte, on donne couleur à ta carte. Bien sûr. Restez avec moi. Car si maintenant on regarde entre les deux jokers, le 5 de cœur, Ma carte. Vraiment avec les deux jokers et ta carte. Oh, génial. Ça t'a plu oh, ça... Oh, Franchement c'est magnifique. Voilà mes amis, comme au début je vous disais, j'avais une annonce à vous faire. La semaine dernière j'ai publié une vidéo et dans la description j'avais mis un lien concernant un concours. Maintenant c'est officiel, le concours a déjà démarré et je vous invite implicitement à cliquer dans le lien qui est dans la description pour participer au concours. Dans ce concours, il y aura trois gagnants. Le premier remportera trois tours de magie. Le deuxième, deux tours. Et vous avez compris, pour le dernier, un tour. Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous. Et je vous donne rendez-vous avec Brigitte. À très bientôt. Et bonne Allez. chance à vous. À bientôt. Au revoir mes amis. Allez, au revoir. Au revoir.